Voici Blocly, présentation du menu des blocs de codage, volet démarrer. Alors maintenant, voici une petite programmation pour vous présenter le menu démarrer qui est le premier tout en haut. Mais je voulais d'abord vous avoir présenté autre chose pour bien le comprendre. Alors, dans le menu démarrer, il y a quatre blocs. Donc, le menu quand, le menu aller vers, fonction et appeler fonction. Alors, le premier, des, le premier bloc, hein, c'est celui en haut, juste ici. Alors, ça indique que dans le fond, la programmation qui est sur ma, ma feuille présentement va démarrer lorsque je vais en bas à gauche sur le bouton jouer. Par la suite, j'ai ici le bouton quand dash bouton zoo Donc, c'est... Un bouton éditable, vous l'aurez compris, avec les options que je vous ai déjà présentées. Ce que ça veut dire, c'est que quand je vais appuyer sur le bouton du haut. En fait, quand je vais démarrer, c'est ce qui est ici qui va jouer, sans arrêt. Et à un moment donné, quand je vais le décider, je vais appuyer sur le bouton du haut de la tête de Dash et là, c'est ce qui est ici qui va démarrer. Donc, ça va être Dash qui va dire « Salut ». Et ensuite, il va appeler une fonction que vous allez découvrir dans une autre partie de l'auto-formation, ce qu'est une fonction et comment les, les construire. Alors, c'est la fonction « clin d'œil que j'ai euh, mis au point. Alors, la fonction clin d'œil, elle est ici. Alors, ce que j'ai fait avec le motif de l'œil, c'est que je suis allée faire euh, un sourire avec deux yeux. Dans celui du milieu, il y a un œil qui se ferme et on est de retour avec les deux yeux ouverts. Alors, quand Dash, je vais appuyer sur le bouton du haut, il va me dire « Salut » et il va appeler la fonction clin d'œil qui est juste ici. Et lorsqu'elle va être terminée, elle va retourner au menu démarrer. Alors, ce, ce bloc-ci en jaune que vous voyez va me permettre de revenir ici pour reprendre ma boucle répétée sans cesse. Alors, voilà, c'était le menu démarrer.